Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Krebs, je suis formatrice dans le domaine de la prothésie ongulaire et de la beauté en général. Donc si vous avez envie de suivre une formation en prothésie ongulaire ou dans le maquillage ou dans un autre domaine, eh bien vous pouvez retrouver toutes les informations juste en dessous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'organisation. Êtes-vous quelqu'un d'organisé <rire> Moi pas trop a vrai dire, je suis quelqu'un de plutôt très désorganisé. J'adore quand c'est rangé chez moi, mais par contre, je n'aime pas ranger, malheureusement. Euh, J'adore quand, euh, quand tout est planifié, mais en même temps, j'ai du mal souvent à tenir quelque chose euh, et à être vraiment très très carré. J'ai du mal à être organisé dans la vie de tous les jours. Et ce que je me rends compte, c'est que je perds énormément en productivité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer 5 heures à faire quelque chose que j'aurais pu faire peut-être en une heure ou deux heures. Et actuellement, j'ai, euh, enfin récemment, j'ai une très très très bonne amie euh, qui m'a parlé d'organisation, qui m'a dit qu'elle était vraiment une pro dans l'organisation et c'est quelque chose, c'est une facette d'elle que j'ignorais alors qu'on se connaît depuis euh, des années maintenant. Et en fait, elle me disait que justement, elle, toute sa vie est organisée et elle, euh, bah, elle peut du coup mieux... Euh, va mieux gérer son temps et moi c'est quelque chose qui me parlait puisque en fait moi j'ai toujours envie de gagner plus de temps pour pouvoir le consacrer soit à ma fille soit à faire bah, des loisirs comme aller marcher, euh, m'aérer, faire du sport puisque c'est extrêmement important euh, d'entretenir de, sa santé surtout quand on a eu des problèmes déjà de santé je pense que euh, c'est important euh, de pas passer tout son temps à travailler mais également d'avoir une vie équilibrée et donc, elle m'a dit, euh, mais Nathalie, regarde, tu pourrais euh, mettre ça, ça, ça en place. Et elle m'a donné des conseils comme ça. Et au, en fait, elle m'a tellement inspirée, elle m'a tellement donné envie, parce que je voyais qu'elle, elle était vraiment organisée. Euh, je me suis dit, bon, je vais tester. Et j'ai testé sur 2-3 jours. Mais je peux vous garantir qu'il y a eu un avant et un après. Et euh, avant ça, j'étais souvent stressée, parce que euh, je procrastinais beaucoup, parce que j'avais tout le temps plein de choses à faire, j'avais pas envie de les faire. Donc, je disais, oh, je vais faire ça d'abord et puis je ferai ça après. Et puis, euh, oh, ma fille, elle me demandait de venir jouer avec elle. Je disais, oh, maman, elle a du travail encore, je peux pas. Et puis, quand elle me demandait pour les devoirs, c'était pareil. Je disais à mon copain, tu peux pas un petit peu, euh, voilà, commencer déjà, je verrai après. Et tout le temps, en fait, je repoussais tout je repoussais tout tellement qu'en fait j'étais dans une certaine stagnation et je me suis rendu compte que grâce à elle j'ai pu en fait euh, mettre des choses en place qui me permettent de faire encore plus de, de choses que ce que je comptais faire dans la journée et en plus de ça qui me libère 3 à 4 heures dans la journée où je peux réellement faire des choses qui me tiennent à cœur, comme jouer avec ma fille, comme sortir, aller me balader avec elle, faire du vélo avec elle, euh, pouvoir prendre du temps ben, pour ses devoirs et faire toutes ces choses finalement que euh, soit je n'avais... Je me disais que je n'avais pas le temps pour les faire. Ou, c'était un peu une excuse, hein, j'avoue. Ou euh, je me disais, euh, bah non, le travail passe d'abord parce que c'est important et, euh, et on verra le reste ensuite. Le problème quand on fait comme ça, c'est qu'on passe à côté de sa vie. C'est que euh, ben, du coup, on ne voit pas ses enfants grandir, on ne leur consacre pas assez de temps. Et en fait, vu qu'elle était tellement en demande, puisque je n'étais pas assez là pour elle, euh, j'avais... Euh, en fait, cette frustration de, de ne pas être là pour elle, elle, elle sentait également une frustration que je n'étais pas assez là pour elle. Et du coup, ça créait des tensions entre nous. Et je crois que d'une certaine manière... On va dire on, on s'en voulait un petit peu mutuellement de euh, elle que je sois pas assez là et euh, moi qu'elle veuille veille tout le temps tout le temps tout le temps m'accaparer euh, mon temps alors que je travaille à la maison et qu'il me faut quand même euh, que je scinde un petit peu les deux et donc du coup j'ai réussi à trouver un équilibre en l'espace de deux jours c'est juste incroyable euh, où j'ai pu mettre des choses en place où j'ai vraiment commencé par les choses que j'avais le moins envie de faire mais je les ai fait et ensuite je me suis récompensée et c'est quelque chose qui m'a réellement aidée. Et je me dis, mais si j'avais euh, su que je pouvais à ce point changer ma vie, parce qu'en plus du coup, vu que je passe plus de temps avec ma fille, euh, on passe des moments, mais juste merveilleux ensemble. Euh, L'autre jour, j'ai passé 5 heures à faire des devoirs avec elle, j'ai adoré les faire, parce que j'avais pas la pression de me dire, il faut encore que je fasse ça, ça, ça, ça, ça. Non, je me dis, j'ai tout fait ce matin, cet après-midi, je suis là pour elle et uniquement pour elle. Et ça euh, m'a fait un bien fou en tant que maman, ça m'a fait un bien fou en tant qu'entrepreneuse euh, à tous les niveaux en fait. Et au niveau surtout de, de l'esprit, j'étais plus... Euh, vous voyez, quand il y a 10 000 choses qu'on doit faire, on est vraiment pris dans ce tourbillon de se dire « J'ai encore tellement de choses à faire, comment je vais faire Je vais pas y arriver et tout. » Et après, on peut baisser les bras et on procrastine parce que justement, il y a trop de choses à faire. Enfin, c'est mon cas personnel. Hein. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Et euh, donc, du coup, cette très bonne amie à moi va sans doute prochainement lancer une formation pour, euh, pour aider justement d'autres personnes dans mon cas à mieux s'organiser et je peux vous dire que je pense que ça va être juste énorme parce qu'elle m'a donné quelques petites pépites, ça a déjà changé ma vie mais alors je pense que quand la formation complète sera sortie parce qu'en plus c'est quelqu'un de très généreuse qui adore donner, qui, qui donne beaucoup de sa personne pour les autres beaucoup de son temps également donc elle sera là aussi ben je pense pour vous accompagner au quotidien comme je le fait moi un petit peu. On est voilà, on se ressemble beaucoup elle et moi et donc du coup, je pense que c'est que, que, vraiment quelque chose que vous, si vous mettez ça dans votre dans votre vie, ça peut tout changer. Voilà, vous pouvez me passer de maman stressée qui travaille trop à maman plus cool qui passe plus de temps avec ses enfants et qui kiffe ça, en fait qui kiffe sa vie parce que euh, clairement quand on est organisé je pense que ben, on prend beaucoup beaucoup beaucoup plus de plaisir et, euh, et moi c'est un poids qui est descendu de mes épaules et j'ai vraiment envie en fait de communiquer ça avec vous alors moi personnellement je pourrais pas vous apporter énormément de pépites mais si vous le désirez et eh bien je peux vous mettre en contact avec mon ami justement pour que elle puisse vous aider elle c'est vraiment la spécialiste elle a même fait des conférences devant énormément de personnes dans ce domaine là de justement l'organisation pour être plus productive et euh, donc du coup ça va se, se jouer à plein de niveaux différents et elle a énormément de choses à vous apporter, vraiment. Et, euh, et voilà, sinon j'aurais pas fait cette vidéo aujourd'hui pour en parler. Si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est un besoin pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous sentez que l'organisation, c'est quelque chose qui pêche encore un petit peu et que vous pourriez réellement trouver un intérêt là-dedans. Si c'est le cas, ben voilà, écrivez-moi euh, tout ça dans les commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye